Comment apprendre à faire un vibrato avec sa voix Salut, c'est Antoine, ton coach vocal, on va parler tout de suite de cela et je vais même te donner un exercice pour apprendre à gérer le vibrato. Juste avant, n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous dans la description, il y a un lien et tu recevras des exercices à la maison. Tu rejoindras ainsi la centaine de chanteuses et de chanteurs qui utilisent au quotidien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 Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move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 Alors on va faire... Ensuite... Et ensuite... On est parti, lentement. Deux fois plus vite. Quatre fois plus vite. Encore une fois.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 Et maintenant on va aller encore deux fois plus vite. On va faire ça, on va essayer de tenir. À nous. On le fait encore ensemble, comme ça je serais sûr que tu l'as fait au moins trois fois. Ah. On va maintenant le faire une dernière fois, comme ça à cette vitesse, et on va ensuite accélérer. Et, ah. et là on va du coup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 à refaire l'exercice. Euh, J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu as des questions sur le vibrato, poste-les en commentaire. Si tu as des exemples de vibrato de chanteuses ou de chanteurs que tu aimes et si tu veux savoir s'ils font du vibrato, eh bien, poste un, un lien de leur vidéo en commentaire de cette vidéo. N'oublie pas de prendre ton cadeau en cliquant juste en dessous. Et sur le côté ici tu retrouveras d'autres exercices, il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne YouTube pour t'aider avec ta voix. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, ciao Wow. Oh.